Voici une petite vidéo sur le décompte des scores donc on va essayer de faire quelque chose d'assez simple euh, première chose quand on veut compter un score il va falloir qu'on crée une variable qui s'appelle un attribut c'est à dire quelque chose dans lequel on va pouvoir enregistrer notre score donc on va créer un nouvel attribut de jeu on va l'appeler score on a plusieurs types nous on veut compter des points donc on prend un nombre et la valeur initiale au début du jeu le score sera égal à 0 Ok, ça c'est parfait. Là, notre score. On va rajouter un événement. Là, par exemple, quand on va appuyer sur une touche de clavier, on veut gagner des points. C'est pour simplifier la programmation de la vidéo. Donc, ici, je vais choisir Keyboard. Quand, par exemple, la touche flèche vers le bas est appuyée, alors je vais venir mettre le score à on va dire euh, score plus 1, comme ça on gagne un point ok, donc là ça nous permet de rajouter un point à notre score à chaque fois qu'on appuie sur la flèche vers le bas Maintenant que c'est fait, il va falloir qu'on affiche ce score. Pour faire ça, on va venir ici, dans choisir « When drawing ». À ce moment-là, on, on va venir dessiner le texte. Alors, le texte ici, on va le choisir. Le texte qu'on va afficher, eh c'est notre score. Afficher le score. Ah, on va le mettre plutôt en haut à gauche de l'écran. On va mettre à 50-50, par exemple, pour le décaler un petit peu, qu'il ne soit pas complètement collé au bord de l'écran. Voilà, on va tester ça, on va tester notre jeu. Et on va vérifier si ça fonctionne. Ok, donc j'appuie plusieurs fois sur la flèche vers le bas, je vois que mes points augmentent. Ok, parfait. Maintenant, je vais imaginer que quand j'ai gagné 10 points, je passe à la scène numéro 2. Donc je vais rajouter un le fameux si alors si mon score mon score je vais le chercher dans game attribute si mon score est égal à 10 alors je vais passer 8 à alors j'ai créé une deuxième scène toute euh, toute vide juste pour qu'on voit le changement de scène je vais passer à ma scène 2. Et là, on peut choisir un effet de transition, d'accord Que le, le glissement à fondu enchaîné. On va choisir un fondu enchaîné de une seconde, par exemple. Donc, ça va apparaître en noir et réapparaître la, la scène numéro 2. Alors, on va tester ça pour finir notre vidéo. Petit moment de compilation, voilà, donc j'appuie sur la flèche vers le bas. Attention, je à 10, hop là, ça a chargé la scène numéro 2. Voilà, euh, on se retrouve dans la dernière vidéo qui sera la suivante, dans laquelle on va parler de collision, chose très importante pour pouvoir faire un jeu qui ait un minimum d'intérêt. Voilà, au revoir.